On va le suivre à l'intérieur, Alors table du dernier virage avec Henry Tudor face à Virtue maintenant. Ça mène à son extérieur, lancé par Cédric Cégeon. Henry Tudor, Barak a vu le tour. Virtue avec Henry Tudor, Virtue qui est davantage sur Henry Tudor. Virtue, Henry Tudor et Virtue qui va aller s'imposer. devant Henry Tudor Oh Jack Barak Street Jusqu'au bout, Sierra Redwood dans deuxième position Avec Midnight Messenger, he's got Gears, Valrin en pleine ligne droite Vidojofa qui est lancé maintenant Il va essayer de s'en aller avec l'extérieur Midnight Messenger Dolce, Sierra Redwood pour faire les bords, he's got Gears Également Midnight Messenger au milieu de la piste Valrin qui termine pour lui aussi Valrin avec Sierra Redwood sur l'extérieur Valrin qui a l'avantage pour l'instant avec Midnight Messenger Midnight Messenger, VALRIN Midnight Messenger Bien yeah. À l'extérieur de Freddy Flint, 7th Express en embuscade, plus comme Sock Cables. En pleine vie droite, 7th Carat, Sock Cables, amène à l'intérieur, complètement à l'extérieur, il y a Blender Bus. Et puis, il y a 7 x 3 également, lancé par Roland Metany, mais Blender Bus à l'avantage, montage, Sock à l'intérieur, 7th Express, Sock Cables, Sock Cables, 7 Express et Keiko également les centaines de dernier virage, avec Emerald Ben qui tente de repartir comme la dernière fois, attention, Taranaki à l'extérieur, Yamaroula qui a tenté de faire l'effort, également Dark Horse qui tend de revenir sur Emerald Ben, le grand favori, Emerald Ben qui tient bon pour l'instant, face à Dark Horse. et Emerald Ben va les emporter devant Dark Horse, Taranaki on trouve par la suite Keiko, à l'entame du dernier virage avec Stockbridge, Big Voice Jack, Seattle King va arriver en troisième épaisseur, Riven Force en embuscade, complète par l'extérieur, il y a un Captain Gone wide à l'avant, attention, Big Voice Jack est parti à l'avant, Big Voice Jack à l'avantage, ça ses niveaux et va s'imposer je pense, Big Voice Jack devant Seattle King, Romanus, et pour Riven Force. Le dernier virage, qui rattrapera Rob Roy, en tout cas Max Amor va essayer de le faire avec Dinoto également à l'extérieur, Rob Roy, Max Amor va chercher l'intérieur, maintenant mais Rob Roy a toujours l'avantage, Armonica à l'extérieur, tente de s'appeler également, Rob Roy qui tient bon, Dinoto, Armonica pour essayer de revenir, Rob Roy avec Armonica, Rob Roy va tenir jusqu'au bout de Armonica, Dinoto, Max Amor, il est complètement à l'extérieur, ben, pas en, en, en, en, pour avec Rob Roy, mais Rob Roy en face de posture pour l'instant, la petite à Badawi avec Roy Swin qui est passé devant Roy Holstein, ne lancez pas des réclamés, Mamborok s'entend un retour, mais Holstein a toujours l'avantage, attention Mamborok à l'extérieur, Holstein, Mamborok, Holstein, Mamborok, crie sa peau, en fait, de Entre fait, dans la main droite avec Diklarator, sous la menace à Damon, Colfranc dans l'embuscade. il n'y a pas qu'elle doit pouvoir se dégager derrière du peloton avec Diklarator qui a toujours l'avantage ici. Déclaré part sous la selle de David à l'extérieur, il y a toujours Emma, déclaré Uncle Frank termine bien, et c'est Gast à l'intérieur C'est Gast, Uncle Frank Alors, le patron, mais attention à Straight et qui fait une euh, très bonne impression à l'extérieur, take of mode, est pas mal non plus. en pleine droite. Elle patronne avec euh, Straight et take of mode, euh, qui vont essayer de revenir sur lui. Elle, la patronne, qui est toujours l'avantage sur euh, Straight, Elle, la patronne, taille pas trop dans cette course de favoris. qui va l'emporter devant Take comme Straight et les autres.